Vous ressortez sans rien sélectionner. Vous ressortez encore et encore. Vous allez sur plaque. Vous prenez une des trois premières. Vous validez. Vous ressortez. Vous retournez sur peinture, couleur principale. Vous allez sur nacré. Vous allez sélectionner la teinte bleu ultra. Vous validez. Vous ressortez. Vous allez sur crew. Vous validez. Vous ressortez. Allez sur couleur secondaire, crew. Vous validez, vous ressortez et voilà, vous avez désormais la teinte, style, curaçao sur votre carrosserie.